Oui, ouais, Monsieur l'agent. Bonsoir, je, je vous appelle. Un coup de vent, hein, juste pour vous signaler que, que mes voisins du B4 hein, viennent d'abandonner sur la voirie, euh, ce qui est formellement interdit. Un hein. de canapé, hein, aussi moche qu'un comprend. Donc, si ça peut aider pour le procès verbal, je, je peux éventuellement vous donner un nom hein, et une adresse. Hein, il s'agit de la famille Cohen, domiciliée rue des Martyrs. Hein. <rire> voilà, <rire> <rire> Attends, mais t'as vu le regard de pervers que tu viens de me lancer, t -t Détends ça, mec, c'est pas sexuel, je juste une clope, quoi. mais sinon. Il y a des mecs chelous ici. Je m'excuse de te le dire, Mélanie, mais lorsque je t'ai vu pleurnicher, parce qu'il n'y a pas d'autre terre, j'ai mis Ray du mât, tu te souviens, avec sa taille au beurre noir que t'avais offert ce rappeur pour tes 35 ans. Euh, Laisse-moi un instant, j'ai été tenté de me dire, euh, bien fait pour elle. Et pourtant, ça me crève le cœur de te dire ça. Je t'adore, tu le sais, mais reconnais quand même qu'en matière de mots. Je ne dirais pas que tu tors le bateau pour te faire battre. Attention, je ne vais pas dire ça. Hein. Je veux dire, ça nous est arrivé à toutes de nous prendre une petite torniole. à, à soirée des fêtes de l'Ix des Champions. Mais reconnais quand même qu'on m'a dit. Tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. Je veux dire, reconnais-le. Parce que ce rappeur, finalement, si on met les choses à plat, on réalise quoi, Mélanie Hein Eh bon, on réalise que, mis à part l'héroïne et votre hépatite, si vous n'aviez pas beaucoup de points communs, eh, See you next time.